Ce tweet là, c'est moi qui mets euh, la pression à mon alternant Alexandre pour qu'il soit à l'heure ce matin. <rire> alors qu'il avait lancé son stream. Et ça a marché, il est 11h37 et il est déjà là alors avec 25 minutes d'avance monsieur. Bah ouais. T'as eu peur Non mais moi c'est la nouvelle résolution Bonjour Bonjour mais, ça va Mes nouvelles résolutions c'est d'être tout le temps à l'heure Même en avance Et là t'es en avance Bah ouais T'as passé le live Bah écoute ça va impeccable Super Il live aussi sur Twitch hein, Allez voir ça ça fait plaisir Bah c'est gentil merci bah, beaucoup Bah oui avec plaisir Bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est le matin lundi gentiment En général c'est le lundi que je me permets de regarder un petit peu Vous voyez les retours sur ma dernière vidéo Donc je suis là je suis sur le PC Je check En général à part si c'est une vidéo où je la sens vraiment mal, j'ose pas trop regarder mes vues, mes retours et tout avant le lendemain pour pas que ça me pollue la tête. Tu sais, c'était une époque quand je sortais une vidéo au bout d'une heure, je regardais les vues et quand ça faisait pas de bonnes vues, j'étais là. Oh, sa mère. <rire> Genre ça me trouvait le cœur, tu vois alors que là je suis là Moi, bah, je regarde tranquillement hein, et Franchement j'avais fait le comédien Ouais ça va pas marcher euh, nana. Euh, L'algorithme il va me mettre euh, une Zizi au cul bah gros franchement euh, 45 000 vues en, en, en moins de 24 heures euh. Ça se passe bien hein, le crâne est 10 sur 10 Les deux semaines d'attente en valait la peine Ah oui quand même hey, Si je peux partir deux semaines et que le seule chose qu'il faut que je fasse pour revenir C'est le crâne rasé ça fait plaisir alors, Merci du partage trop cool de voir une partie de tes productions Sur tes projets j'adore l'idée la slide T'as bien bossé l'idée la slide c'est l'idée de cette Là-bas, je ne, je ne volerai pas l'idée d'autrui C'est l'idée d'Alex, mais hein. une très bonne idée d'ailleurs C'est une vidéo intéressante de fou Je suis chaud d'avoir plus de contenu qui parle des backstage Non oh, vraiment, vous avez fait des retours de fou Ça fait vraiment plaisir Dans les retours, il y en a même un <rire> Ce bâtard, il a dit Oh Zach, il a le pire décor du YouTube game Je fais, ah oh, c'est pas gentil Il a dit, ouais, des fausses plantes et tout L'étagère, elle est même pas remplie Mais en réalité, c'est parce qu'en stream, j'ai besoin de moins que ça Bon aujourd'hui, c'est une journée spéciale, je vous explique C'est une journée où... Euh... Bah c'est spécial. Alors en fait vous avez vu il y avait Emma qui était mon ancienne stagiaire qui a terminé son stage voilà, dédicace à Emma, elle m'a fait du bon travail et elle a terminé du coup il me faut quelqu'un d'autre et donc j'ai pris quelqu'un d'autre et en fait ça a un côté un petit peu shonen, je vais vous expliquer. L'année dernière je donnais des cours voyez-vous, je donnais des cours dans une école où je parlais un petit peu justement de Twitch, comment ça fonctionne mais plutôt d'une partie technique, les logiciels, faire des émissions en montée, prod, bref plein de trucs comme ça et euh, dans ma classe l'année dernière j'avais un mec qui était fort, vraiment je vais être avec vous, le mec était vraiment chaud. C'est-à-dire que même ses camarades autour de lui disaient qu'il était constamment bouillant. Et à chaque fois que j'avais des rendus à faire des trucs, c'était lui qui me faisait constamment le meilleur truc. Bah ben, je l'ai appelé. <rire> voilà, j'ai appelé. Et concrètement, techniquement, je vais bosser avec un de mes anciens élèves qui était assez fort. Donc euh, une formation continue, d'accord. Des, des cours à justement la pratique ici. Et il va m'aider. En gros, c'était un mec qui était euh, assez dynamique. Qui avait vraiment de bonnes idées. Ça, c'était quelque chose qui me, me plaisait bien. Et qui va reprendre le, le, le poste des mains. Alors je vais vous expliquer le poste d'Emma un instant. On va changer de place. J'aime bien changer de place. Alors, en quoi consistait le poste d'Emma Le poste d'Emma était assez simple. Elle était assistante éditoriale, c'est-à-dire que Emma m'aidait pour tout ce qui était édito, c'est-à-dire création des émissions, notamment recherche pour des recherches, par exemple sur un fil rouge quand on faisait un loop avec un thème. Elle m'aidait à construire le fil rouge, elle me faisait des recherches Google, etc. Elle m'aidait également à trouver des idées de vidéos. Je vais vous montrer après un doc qu'elle m'a fait avec des idées que je n'ai pas encore réalisées. J'ai vu que vous avez aimé le doc de loop avec les idées d'émissions, Ça c'est Alex qui a fait qui était joli. Je vais vous montrer le doc d'Emma, il est un peu moins joli, hein Si hein, Emma, hein, cette vidéo, <rire> c'est le bâtard. <rire> Je rigole, je rigole. Donc du coup, je vais vous le montrer un petit peu après, c'était cool. Et il y avait une autre partie un peu plus organisationnelle, donc c'est-à-dire que moi, je fais venir les gens sur Lyon, tu vois, pour loupe et tout. Donc euh, Emma, elle, elle se chargeait de, de faire les billets de train des gens, de prendre les hôtels, de prendre ma carte pour réserver ces choses-là. Elle m'aidait également pour les jeux euh, pendant les émissions. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc Jarod doit, euh, doit, doit remplir ce petit trou qui a été laissé vide par Emma. Mais après, encore une fois, vu que je sais que Jarod, de euh, manière qu'Emma n'était pas des employés, je sais que c'est, euh, voilà, stagiaire ou alors euh, des petits emplois comme ça, j'en attends pas le travail salarié à plein temps je sais qu'il faut qu'ils apprennent et donc du coup je suis aussi là pour apprendre et il se trouve que moi j'aime bien la pédagogie c'est cool la pédagogie hein. j'aime bien bon je vous montre le doc que Emma m'a fait pour les idées de vidéo et juste après on va accueillir Jarod et là on va commencer à bosser du coup pour les émissions des prochaines semaines et puis après derrière je vous... non je pense que ça sera une vidéo à part en fait je me demandais si dans cette vidéo il y avait assez de matière pour que je vous montre également à l'intérieur comment est-ce que je construis un zac en roue libre mais je pense que ça devrait suffire là on est déjà à 5 minutes de vidéo tranquille là on va prendre le PC portable je me permets juste une nouvelle vous savez quoi je vais vous montrer pour le Zack en avec Amixem Les secrets d'un Zack en Parce que oui, je suis en mesure de vous confirmer Là, cette semaine, j'ai Robalas La semaine prochaine, j'ai Amixem La semaine d'après, Amaru La semaine encore après, émission surprise Et autre confirmation d'ailleurs, 1er février, j'ai Kamel ça devrait le faire, le retour de Kamel, ce sera top. Ça me fait plaisir. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ouais, tu devrais avoir Bibi, ça pourrait être archi lourd. Bah j'ai trouvé l'idée pète sa mère. J'ai eu Coteil, Kamel. Bah why not Bibi à l'occasion, franchement, ça peut être plutôt pas mal. Donc voici le tableau de bord des vidéos que Emma m'a fait. Donc du coup moi, en ce moment, je voulais faire des vidéos vraiment, vraiment moins gaming. Le gaming, j'ai pas besoin spécialement de recherche d'idées. À la rigueur, si j'ai envie d'en faire, je m'y mets moi-même. Mais Emma, c'était plutôt pour des vidéos à thème. Donc je lui ai dit vas-y, va naviguer un peu sur Internet, vois ce qui se fait ailleurs, je trouve des histoires étonnantes, par exemple pour des Z stories trouve des trucs sympas comme concept, vidéo à thème. C'est avec ce doc euh, qu'elle m'avait donné l'idée, mes avis Google. Et sur ce doc, on le voit, il y a l'idée de la vidéo, la description, fait, pas fait. Euh, par exemple, là, les avis Google, c'est fait, euh, débrief, l'idée cool qui a plu, bonne idée de ta part, une partie 2 où tu regardes les avis d'endroits qu'on connaît tous. Et je l'ai fait également, donc euh, c'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé, c'était une idée qui était venue d'Emma. Et ensuite, derrière, il y a plein d'idées, plein d'histoires. Il euh, y avait l'histoire de Richard Collomb, c'était l'histoire d'un boxeur qui a reçu un coup, ça l'a. Bon, bah, je vais pas vous la détailler, mais du coup, on a eu. Euh, cette histoire là pour faire une, une vidéo dédiée Et en fait derrière on s'est dit bah tiens Ce serait encore plus cool si on prenait plein d'histoires De dingueries qui sont passées dans le monde du sport Et là elle m'en a fait un doc et dans le doc Il y a plein d'histoires différentes de choses qui sont passées Sur la scène sportive que vous connaissez pas Et qui pourrait faire une vidéo très cool en mode euh, Les dingueries du monde du sport peut-être Bon bref c'est un titre pas très élaboré mais c'est drôle euh, Après il y avait plein plein plein de ba euh, de bails Elle m'a proposé par exemple l'idée de faire un concours de blague IRL au local Où euh, on serait un jury comme ça sur le plateau Et où le concours de blague aurait lieu mais à plusieurs pour décider de voir qui, euh, qui gagne Vous vous rappelez à l'époque les concours de blague j'étais tout seul Bah là on pourrait être plusieurs Après vu que des fois c'est quand même putain de cringe <rire> J'ai peur tu vois qu'à plusieurs ce soit vite... Euh Bref, ce serait une idée adaptée, mais ça pourrait être pas mal, tu vois. Et après, derrière, il y a plein de bails, des vidéos relooking, des histoires pour des Z-stories. Non, franchement, c'est très, très, très, très blindé. Il hein. y, y a pas mal de choses, et donc du coup, j'ai encore pas mal d'idées qui restent. Non, c'est assez cool, tu vois. Et Jarod, bah, il va devoir reprendre un petit peu ce flambeau et, et faire des trucs sympas. D'ailleurs, il arrive dans 10 minutes. C'est bon, ça filme <rire> Je vous présente Alex, ici. Salut! Et je vous présente le frérot Jarod dont je vous ai parlé juste avant. Là, il y a une petite réunion. On a du taf. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au programme Cette semaine, j'ai accords au Libre demain. Avec Robalas. Mais ça, je vais à Paris. Il y a loup. Ce jeudi à 18h, classique. Comme tous les jeudis 18h des semaines qui arrivent. Et ce sera une émission dédiée autour euh, des agents dans le monde de l'e-sport, du jeu vidéo et tout machin. En réalité, tu vas m'aider à, à construire des fils rouges, si tu veux. Donc, à partir du thème. On va essayer d'en déduire des sous-questions pour le thème de jeudi, les agents dans le monde de l'e-sport, la représentation dans le jeu vidéo, etc. À partir de quel moment les joueurs e par exemple, ont commencé à avoir de plus en plus d'agents pour les représenter Quelles sont les plus grosses structures d'agents, par exemple, en France, mais même pour des youtubeurs ou des streamers Et là, par exemple, tu peux parler de Webedia, tu peux parler d'Eclipsia, euh, qui l'a été à un moment, tu peux parler euh, du World Social Club, justement, et là, il y a de Rijo pour en parler. Contre quoi les youtubeurs laissent. La gestion de leurs droits Qu'est-ce que l'agence touche en retour En sorte de quel moment tu te fais douiller ou pas Bref, tu vois, toutes les sous-questions qui peuvent en, en découler Il y en a plein Donc c'est assez intéressant On a deux mecs qui sont littéralement les mains dans le cambri ouais. Voilà le type de recherche que j'attends pour de ta part tu vois ce sera pour ça et on annexe en dehors de ça va falloir qu'on regarde ma chaîne Youtube que je te dise à peu près ce que j'attends et qu'on check aussi bah du coup pour des idées de vidéos à l'avenir pour ma chaîne tu vois que je puisse en trouver des trucs sympas à l'heure actuelle voilà c'est ce que je disais tout à l'heure mais genre je suis un peu moins jeu vidéo et tout donc je cherche plutôt des vidéos soit à thème soit des histoires à raconter soit des concepts tu vois Ça, on essaye de trouver un ou deux extraits. Tu relances Evan pour l'intro. Ouais. Parce que attendez, hey, je sais que vous aimez bien Loop. Il hein. y a un mec qui a pris Sardoche réagit, Oh, c'était sûr! <rire> fait sur ma chaîne, sur mon truc. Il a fait 200 000 vues. Et bien joué à lui. Hein. Bien, bien joué, joué à lui. <rire> hein. <rire> En vrai, en vrai, c'est ah, bon, déjà comme ça. Hein. En vrai, moi, aucun problème. Mais quand Alex m'a dit, allez, on fait ça, je lui dis « bah alors Alex, ça fait un peu doublon là. Il y a déjà un mec qui nous a pris le raté là. Il a fait 200 000 vues, le bâtard. Bien joué, bien joué. Je suis d'accord, mais on aurait pu le mettre étant donné que c'est ton contenu à toi. Tu ouais, même, Doublon, c'est un craft qui a déjà fait 200 000 vues. C'est chiant. Donc, on va checker ma chaîne YouTube. Genre, j'ai rien envoyé depuis deux semaines. On va voir les différents types de vidéos. Comme ça, tu vois à peu près ce que je recherche, ce que tu peux chercher. Et on avance. Carrément. Good. Donc, allons regarder ma chaîne YouTube et je vais t'expliquer deux trois choses pour te, pour te guider un petit peu. Qu'est-ce que j'aime bien faire à l'heure actuelle Comme tu peux le voir, il y a constamment au moins les replays de Zachary League qui ressortent. Ça, ça fait ce que j'appelle une vidéo gratuite. Free vidéo, ça sort, c'est un replay, c'est cool et les gens, ils apprécient en général. Donc ça, c'est top. À côté de ça, j'ai fait pas mal de gaming, comme tu peux le voir. Donc regarde ici le problème avec Caldera, ils ont honte de rien. Euh, bon, c'est des vidéos où je me plaignais un petit peu par moment. Au global, pour te guider le gaming à actuel ça me Je souffle un peu hein. non, on endort un peu hein, le gaming hein. En fait, limite, et ça, je vais leur faire une vidéo de pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, tu sais, je voulais faire une vidéo où je parle des plus gros problèmes de code en ce moment. Il y a Skyros qui en a fait une euh, un peu plus tôt, où ils discutent un petit peu de tout ça, euh, le fait qu'ils s'occupent pas bien du jeu, le fait qu'il y ait plein de problèmes et que ça fasse fuir beaucoup de gens. Pour moi, voilà, regarde, l'heure est grave, elle est ici. Ah ouais. Donc je vais faire peut-être une vidéo un peu comme ça. Après Sky, je pense qu'il a déjà dit l'essentiel, donc euh, je suis pas sûr d'en refaire une, mais bon, ça reste une option. Mais à l'heure actuelle, effectivement, le gaming, je vous le dis, euh, ça me chauffe un petit peu moins et, et c'est pour des raisons, je trouve, justifiées. Le gaming, au moins temporairement, on va laisser de côté, on va essayer de se concentrer sur autre chose. Et là, comme tu peux le voir dans les concepts, pour l'instant, il y a trois trucs en dehors du gaming qui se démarquent, même quatre si on veut être honnête. Et c'est des choses que j'aime faire. J'ai euh, fait des threads foot. Donc je trouve des threads foot sur internet, sur euh, Twitter, etc. Et euh, on va un peu réagir. C'est un peu un format react, genre j'apporte surtout de l'information en plus, de la réaction. C'est agréable à voir. Les gens en général ils kiffent bien, Regarde regardent 110 000 vues, 83 000 vues. C'est des vidéos qui, qui, qui fonctionnent suis... bien et que les gens derrière apprécient. Tu vois, regarde 5000 likes, c'est des vidéos. En fait, si tu veux, j'ai du 1% de dislike et du 1% de dislike. En général, ça veut vraiment dire que la vidéo a fonctionné. Genre quand il y a 1 ou 2% de dislike, ça veut dire que les gens ont vraiment kiffé entre 3 et 5% de dislike. Donc c'est à dire euh, 1000 likes pour 50 dislikes, ça veut dire que tu as 10 ou fait un truc dedans qui a fait tiquer un peu des personnes. Ouais, C'est vraiment le signe comme ça que ça se calcule. Et tu peux le voir sur le contenu de la chaîne ici. Regarde, tu as le pourcentage de likes ici. Quand t'es autour de 99, ça veut dire vraiment que les gens ont kiffé. Quand t'es un peu en dessous de 4, genre à 98, 97, ça veut dire que c'est un peu plus tandax. Et quand t'es en dessous de 97, ça veut vraiment dire qu'il y a un truc qui a fait tiquer. Mais après, ça peut, ça veut pas dire que ta vidéo est forcément naze, tu vois non, Ça veut bien dire qu'il y a un sûr. truc qui a fait tiquer. Bien tu bien vois. Donc j'ai fait des foot, j'ai fait des vidéos un peu plus concept. Et c'est là aussi, j'aimerais bien qu'on creuse. Ou par exemple, j'ai montré mon, mon bilan de l'année YouTube 2021. Euh, j'ai montré mes stats Twitch, j'ai montré mes avis Google. J'ai réagi également à d'autres avis Google et ça a plutôt bien fonctionné. 50, 56 000 vues, ça fait autant de vues que certaines de mes vidéos gaming, voire que la plupart. Et ensuite, j'ai un autre truc, et ça, c'est mes vidéos bonbons, c'est que j'appelle ça, c'est mes vlogs. Donc, c'est mes vlogs quand je vais à l'étranger. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais, je vais à qui Donc, on va aller en Ukraine mi-janvier, vous aurez à nouveau des vlogs, mes amateurs de vlogs. Donc, j'aimerais bien qu'on qu qu qu fonce un petit peu sur ça. Et en ce sens, je cherche soit des vidéos euh, concepts comme réaliser des avis Google. Réagir à quelque chose, apporter un truc, tu vois. Sinon, il y a un quatrième type de vidéo que j'aime bien faire. C'est des vidéos où je parle d'actualité. Ah, j'ai parlé de Zod, j'ai parlé de l'affaire quand il y avait eu Inox Tag, Ultia et tout. C'était ah ouais. des trucs qui marchaient bien. Après, au-delà de marcher, c'est des trucs que j'aime bien faire aussi. Et donc, quand l'occasion s'y prêtera, mais ça, je peux pas le deviner quand est-ce bah. que ça va venir, eh ben, j'enverrai aussi je une vidéo. Un Dans les autres concepts qui est cool, j'avais fait une vidéo tacos lyonnais. Regarde ici, avec, à la marinade avec Joël. La marinade, incroyable. Alors, tu veux une anecdote ou Dis-moi, dis dis-moi. Je vois. suis voisin de la marinade. T'habites là-bas Les bâtiments, juste à côté, je suis à la gauche Bon, donc tu connais la chose Bien sûr, c'est le meilleur cause de Lyon Incroyable, ça non, fait non, plaisir non, non. On peut avoir des idées comme ça Genre si je m'organise, on peut également faire des tournages en extérieur avec Joël Je suis ouvert, je suis ouvert à faire des choses Même si c'est un micro trottoir, une connerie comme ça et tout Si l'idée de base est cool, dis-toi que je suis flexible sur quasi tout Si, mais après, il faut juste essayer, quand tu, on me la présente De m'amener des perspectives tu vois ce que je veux dire Ok, ok. C'est-à-dire genre que je puisse me projeter dessus. Pas simplement l'idée en brut, tu vois. Genre limite l'idée, si elle a déjà été faite ailleurs ou s'il y a quelque chose qui ressemble, que ce soit en français ou en anglais. J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner. Comme ça, dans ma tête, j'essaie de m'imaginer dedans. Mais voilà, pour l'instant, au niveau des idées de vidéos, on va dire gaming un peu de côté, au moins temporairement. Ensuite, des vidéos à thème et des vidéos concept. Donc, je repense prendre un thread food soon et puis après, euh voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, si je peux avoir des bails pour les 10, 15 prochains jours, ça pourrait être pas mal. Comme ça, derrière, après, on tente, on fait et on évolue. En fait, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas ce truc. Mais quand tu fais des vidéos ou du contenu, faut d'abord tester pour ensuite avoir des idées supplémentaires en te faisant la conclusion des choses que tu as testé. Tu peux pas tout imaginer avant de l'avoir fait. En fait, si tu voilà pour l'explication. C'est plutôt pas moi Bon bah merci en tout cas mon gars à hein, Ça bon. fait plaisir. On va bosser, on va faire un truc cool. Ça va être très très bien. Voilà le nouveau membre de mon équipe les amis. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo, vous me demandez de voir euh, les insides. Et bah je vous les montre. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Pour ma part, on se retrouve tout bah, Soon. Hein, soon enough. De toute façon, vous avez capté qu'on va bosser dessus. Je vous dis à la prochaine les amis. Et on se retrouve bah, cette semaine en live. Hein. D'accord, libre, loop, tout ça. C'est cool. Bisous.